Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler du rallye autour de la crypto-monnaie Bidger Breeze. Mais juste avant, si tu es nouveau abonne-toi et like cette vidéo. Le plan directeur de Bidger pour brûler 99% de l'approvisionnement total et secouer l'industrie. Récemment, l'équipe Bidger a annoncé son mécanisme CVSO, qui parle de racheter les jetons et de les brûler, détruire. À partir du 3 février 2023, environ 2 à 3 millions de dollars de brise seraient brûlés chaque mois. Ce burn est mis en place dans le but d'éliminer 99% de l'offre totale de Bidger et de signer d'énormes partenariats et opportunités d'investissement pour tous. Ce mécanisme est mis en place après un processus bien pensé des développeurs du projet. Sanem, le fondateur, en amas avec la communauté, à parler des développements récents. En reformulant ces mots, ce que vous vendez serait racheté et brûlé, donnant à la communauté quelque chose à chérir. À quoi l'industrie peut-elle s'attendre après l'annonce de brûler 99% de l'offre totale Avec cette annonce, Bidger revendique sa position auprès des projets qui ont déjà mis en œuvre ces stratégies. Bien que la stratégie de Bidger soit un peu différente, car l'équipe a mis en place deux mécanismes de gravure, un pour BEP20 quotidien, et un autre pour BRC20 et BEP20 mensuel. Diminuer l'offre, ce qui augmenterait la demande, l'adoption, les cas d'utilisation et le prix à long terme. À ce propos, le fondateur Sanem dit ceci, « Il ne s'agit pas toujours de faire évoluer l'écosystème, mais aussi de faire grandir la richesse de nos investisseurs. » Autres fonctionnalités qui font de l'écosystème Bidger unique. Bidger Breeze reste l'un des projets de cryptographie les plus attrayants de l'industrie en ce moment, selon les analystes de la cryptographie. Le battage médiatique autour de ce projet, en regardant les tendances de recherche Google, est une indication que Bidger attire beaucoup l'attention de la communauté crypto. Bitger attire beaucoup d'attention en raison des révolutions qu'il apporte dans le milieu cryptographique. Parmi les produits qui placent Bigger sous le feu des projecteurs, il y a la blockchain BRC20, première blockchain au monde sans frais gaz. Et l'échange Bitger, le premier sexe sans frais de négociation. Voici pourquoi ces deux outils vont changer la donne dans la cryptosphère. Le DEX officiel de Bitger. Depuis les mises à jour publiées par l'équipe Bitger, le DEX est dans les dernières étapes de développement. Selon l'équipe, le DEX officiel de Brise pourrait être mis en ligne dans les jours à venir. L'échange décentralisé intervient après le lancement de SEX et répondra aux besoins de nombreux utilisateurs de la blockchain, et plus encore des traders à la recherche d'un échange entièrement décentralisé. Le DEX officiel de Bitger offrira également presque les mêmes fonctionnalités que le BriseX. Le coût de transaction sera considérablement bas, tandis que la vitesse de transaction et la sécurité des actifs des utilisateurs seront de premier ordre. C'est donc un échange qui répondra aux défis majeurs des échanges décentralisés actuels. Ce sera un produit révolutionnaire. La décentralisation du marché Bitger. Le prochain grand projet que l'équipe Bitger est en train de mettre en place est la décentralisation très attendue. Selon l'analyste crypto, c'est l'un des produits qui attire l'attention des investisseurs en raison de son adoption massive attendue. La décentralisation éliminera les intermédiaires sur le marché et permettra aux traders d'interagir directement entre eux. Il s'agit d'un apport révolutionnaire qui fera exploser la demande pour la pièce brise. Notez que le token Breeze sera la devise de paiement sur cette plateforme. C'est pourquoi cette pièce attire de nombreux investisseurs.